SP07 est une UV de pratique sportive. Elle est assurée par Boris Quino dans le gymnase de l'UTBM, site de Belfort. Elle a pour objectif une pratique physique régulière et réfléchie au service de l'entretien physique, de la gestion de la santé et du stress. Durant les TD, l'enseignant propose une première partie d'échauffement et de renforcement musculaire. Le travail des abdominaux et du gainage à une place privilégiée. La deuxième partie du TD repose sur une pratique sportive variée essentiellement basée sur les sports collectifs et le badminton. Elles se décomposent en un exercice technique suivi d'une mise en pratique dans le jeu réel. Les TP, en demi-groupe, sont animés par un ou deux étudiants. Un exposé théorique de 30 minutes sur un thème préalablement déterminé sera proposé, suivi de l'animation d'une séance physique axée sur des sujets variés, fitness, step, musculation en circuit training, Zumba par exemple. L'obtention de l'UV s'effectue sur l'évaluation de ce TP ainsi qu'un partiel écrit sur les thèmes théoriques développés. A bientôt au SP07